Alors là on attend les personnes qui sont en réel à Portugal, à Cervera, qui doivent arriver. Normalement ils vont suivre un personnage qui aura le costume de mon avatar. Pour l'instant ils sont sur la place de Cervera pour le vernissage des autres installations dans le village. Et ils vont venir à la Biennale elle-même, au centre de la Biennale. Allô, bonjour. Est que, bonjour, bonjour. Bon, bonsoir, est-ce que vous m'écoutez Oui, très bien. C'est oui, bien Est-ce est oui. Est que vous voulez faire une, une déclaration bon, euh, Je dis Boomdia. <coughs> bon, bon, okay? Boomdia, bonjour. C'est une image que, quand nous sommes venus à pintar directement, nous euh, avons. Neste, neste, neste 그러니까. Mas faz parte hum, da nossa estratégia. o eu sou mais esse. É, é evidente que a Madeira não podia ficar muito mas, mas, mas tinha que olhar. Começou. Serveira tem esta estratégia, tem esta cadeira. Oh, um, mas eu quero fazer isto render, ou seja. Uma minha da aula diz, só no primeiro dia, do primeiro momento. Depois da monta do meu tem que ficar mais vezes. E não é só isto. É cumprido. os um recursos. Et oui, Là on a des personnes qui sont d'Italie, sur Second Life, Italie, Amérique du Sud, de Nice. De nice. tout à l'heure il y avait quelqu'un de sous. Je suis visitante de la Venance, je suis appris. Oui. Oui. C'est où quelqu'un citait, qui est toute... Ah À Nice à nice, à nice en France, nice. voilà il y, a, ouais, il y a un palmier dehors, si vous voyez la, si vous voyez la, la voyez vidéo, ah, il y a un beau c palmier, c'est euh, ouais. euh, on voit Nice à, à l'extérieur, oui, merci, ouais. au revoir, à ouais. voilà. au revoir, de au revoir, Attends, je vais aller l'emmener en voiture, comme ça, ça sera mieux, il pourra faire visiter. Tu veux prendre, veux prendre une voiture Alors, on va prendre la voiture. Donc, alors, drive, allez. On va emmener la Biennale en voiture. La voiture. Oui, oui, oui. OK, on fait la, la tournée. Alors, attention. attention. Ça c'est l'histoire de moyen Jusqu'à l'Avatar. avion. Un avion on peut le faire si. Est-ce que je peux. Ah non, toi, tu peux pas conduire. Voilà, voilà j'y vais moi. Hein. Je conduis. Merci, je suis. Visite. Ah, visiteuse, oui. Visiteuse.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 Et on va monter à la tour moyenne. Attention. Attention. Là c'est l'hôpital. Voilà. là c'est ma maison. Là c'est ma maison. C'est là où je suis en ce moment. Je suis en ce moment. Voilà. Et là on monte. Euh, ah. très bien. Ici, oui. c'est le musée oui. d'art classique. Avec Millet. vous êtes encore là Oui, toujours. Oui, toujours. Voilà, ça. Assis, là, ah voilà, Manah est Ah Oui, oui, on a bien votre tournée. Oui, ah, oui. Très bien. Euh, allez, ah, très vous, bien. Allez, c'est très chouette. Euh, allez, oui. allez. Voilà. Vous voulez encore un peu Oui. Alors, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites la tournée. C'est les mêmes personnes ou c'est les, les, les, personnes, personnes les nouvelles personnes ah, ah, Oui. Mais des nouvelles, des nouvelles, je fais la même chose ou change? Oh oui, ça c'est bien quand même.